Bonjour Abdoulaye et Roger Djan. Voilà, Abdoulaye Roger Dien, vous êtes l'ex-secrétaire général du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du différend qui a opposé euh, les pêcheurs de Kayar et de Mboro, des altercations qui ont occasionné euh, plusieurs blessés et des, euh, et des dégâts, estimés à près de 50 millions de francs CFA. Abdoulaye Roger, euh, comment analysez-vous ce drame? Bon, en fait, euh, bonjour euh, Permettez-moi d'abord de saluer tous les et de Réna. C'est une situation que nous avons appris avec ce euh, présent hein, qui nous a vraiment surpris parce qu'on n'attendait pas du tout euh, de la part d'une communauté de pêche ou entre deux communautés de pêche qui puissent euh, s'en prendre à, à, à bras pour euh, arriver à cette situation que nous déplorons énormément, énormément. Mm -hmm. C'est Il, il n'en est pas question dans euh, à, à l'heure actuelle oui. qu'on puisse arriver à cette et que le pêcheur, d'habitude, ce n'est pas sa nature. Oui. Euh, connaissant le pêcheur, c'est quelqu'un de très généreux. Parce que euh, connaissant les risques du métier, vous allez en mer, vous pouvez tomber en panne de moteur, vous pouvez tomber en panne de, de carburant. Donc, il s'entraide. Mm -hmm. Et c'est le pêcheur qui va traverser la mer pour venir donner gratuitement son, son, son produit, mm -hmm. sa, de, euh, la capture. Donc, on ne pensait pas qu'on puisse arriver jusqu'à euh, s'en prendre, surtout à des enfants. Mais prendre, euh, avec des dégâts énormément, vous avez estimé à plus de 50 millions, oui. Mais les, les, les, les, les dégâts sur le corporel que nous, nous avons vu, on a même peu de de, de, de le publier. Malheureusement que c'est avec les réseaux sociaux, tout est, tout est, tout est publié maintenant. Oui. Mais c'est très honteux de la part de de deux de, de, de, de, de, de communautés de voir cette, cette situation et que nous déplorons énergiquement et que ça ça, ça, ça, ça va plus se repasser euh, aussi au Sénégal mais aussi, il faut y aller sur les acteurs et les sanctionner parce que ça, ça ne doit pas passer euh, D'accord. Donc... Euh, vous l'avez même donc. mentionné le pêcheur n'était pas violent pour vous, quelles sont les causes de cette euh, violence au sein du secteur de la pêche en fait, moi, moi, moi, moi, moi je, je pense qu'il euh, faut qu'on remonte l'histoire. Mm. Parce que d'abord, euh, les pêcheurs, on, on, on, on disait que les pêcheurs, ce sont les Guernariens, euh, ce sont les Nébou, ce sont les Nébou, etc. Avec la libéral, libéralisation du métier, tout le monde peut devenir pêcheur. Bonjour les dégâts. Parce que, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas la mer, qui, euh, qui ne connaît, qui connaît pas le métier, et s'il entre dedans, il va faire beaucoup de excusez-moi du temps, mais de la merde. C'est ce qui se passe actuellement. Mm -hmm. Parce que les, les acteurs, il doit, il doit, on doit les sensibiliser, on doit les conscientiser que la ressource appartient aux Sénégalais. La ressource n'appartient pas, euh, c'est une ressource qui est commune. Ça n'appartient pas à euh, une communauté de, de, de Lebou ou bien une communauté de, de Nomilko ou une autre communauté. La ressource est une ressource commune à tous les sénégalais. Donc, eux, ils doivent savoir raison garder et euh, réprimander ce genre d'actes. Euh, D'accord. Comment voyez-vous, Roger, l'intervention du, du ministre de la Pêche et de l'Économie, Maritime Papsa euh, Comment voyez-vous son intervention par rapport à ce drame non, c'est son rôle C'est son rôle -là. donc nous nous saluons donc c'est dans son rôle de d'aller de, rendre visite. Parce il a rendu visite aux au blessés à l'hôpital. Il a même il a même allé plus loin parce qu'avec la prise en charge de de deux de soins mais le lendemain avec le gouverneur de T, ils ont organisé un cérémonie dans ce sens. Donc nous nous saluons vraiment euh, ce pas et que c'est normal qu'il soit auprès des de, de, de, de acteurs de la pêche. D'accord. Et quelle note ah. donnez-vous au, au ministre de la pêche Est-ce que vous pensez qu'il gère bien euh, le ministère, oui ou non Bon, en fait, il vient d'arriver, je ne peux pas, à mon avis, bon, il n'a pas fait un an. Donc, laissons euh, peut-être euh, le temps de voir. Le temps et, de Donc, euh, s'il si va, si va gérer bien ou pas pour pouvoir euh, évoluer. Qu'est-ce qui explique euh, la rareté et la cherté des produits aléatiques, euh, Abdoulaye Roger bon, la rareté, bon, il faut le, comment, reconnaître que c'est au niveau mondial. La rareté c'est parce que nous avons noté les changements climatiques et que poisson devient de plus en plus rare. Et il y a aussi l'augmentation de la population. La demande est située à l'offre, donc ça c'est évident. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de, de pratiquer une peste qui est responsable et durable limiter l'effort les, les, de pêche, c'est pour cela, mmh. et initier des, des, des, des programmes de, de, de, de gestion de notre ressource. Et que ce programmes doivent être à la lutte, amener, euh, les, les, par exemple, les ressources oui. qui, qui constituent des habitants pour les, pour les poissons. Ça permettra aussi aux poissons de pouvoir euh, de reproduire. Et initier ce genre de programme, je pense que et développer aussi la l'aquactéristique. C'est une alternative pour la, pour, la, pour la pêche. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et éviter le gaspillage. S'il y a trop de gaspillage, on parle tantôt du de, de nombre de bateaux qui opèrent dans nos eaux. que ça aussi, ce n'est pas très bien géré. Les pilotes de pêche. Aujourd'hui, tout le monde est pêcheur. C'est qu'on peut construire sa pilote et aller en mer. Il n'y a pas une bonne gestion de, de, de, de, de, de, de l'effort de pêche. Je pense que c'est ce qui explique un peu euh, la rareté de la ressource. Mm. Et pourquoi les licences de pêche, ça pose problème? Bon, alors, vous savez, les licences euh, ça a toujours été un problème. Oui. Parce, bon, les licences d'habitude, c'est des négociations entre, entre deux pays. Par exemple, si on parle de licences de pêche, c'est entre deux de, pays voisins. Mais, et, et les licences par rapport au, au navire, ça c'est autre chose. D'accord. Beaucoup, mmh. beaucoup de gens font, font, font euh, bon, bon, des de confusions par rapport aux licences de pêche. Mais Les licences, retenez ce n'est rien d'autre qu'une utilisation de pêche. C'est une utilisation à une ressource qui est partagée, qui est commune. Et qu'est-ce qui pose autant de problèmes à la pêche artisanale, Roger? Bon, le, le problème de la, de la, de la pêche, pêche, pêche artisanale sont Les pêche sont je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, tout le monde est devenu pêcheur. Il euh, y a, a, a l'effort de pêche qui, qui se grandit de jour en jour. L'autre problème, ils, ils sont concurrencés par les navires de pêche. Ça, il faut le reconnaître. Même si euh, on ne le dit pas, mais il faut reconnaître qu'ils sont concurrencés par les navires de pêche. Parce que euh, la pêche artisanale, c'est à sa limite. Aujourd'hui, on voit des bateaux arriver jusqu'au lieu de s'y à la pêche. Tout ça, c'est des problèmes. Il y a tout le temps des conflits entre les pêcheurs. Et ce qui vient en à cela aussi, les conflits d'intérêts qui existent. D'accord. Mais pour la rareté des produits halieutiques, il y a certains acteurs de la pêche qui accusent, euh, je ne sais pas, les bateaux euro, euro, européens, chinois, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce niveau? C'est ce que je disais tantôt. Oui. Déjà, euh, c'est une ressource qui est là, qui n'est pas qui n'est qui n'est pas, pas éternelle. Donc si, si, si vous cultivez un champ, et que d'autres personnes cultivent le même champ, eh, forcément il y aura des chauvres. Donc, à mon avis, ce qu'ils devraient faire, c'est de respecter déjà les limites. C'est respectifs ont ces limites. Mais bateaux, ils ont des limites où ils doivent pêcher. Les pirogues, ils ont leurs limites où ils doivent pêcher. Si, si, euh, un frais, un frais, limite, mais si l'un d'eux en frais, mais... Ça, ça posera problème. Mais maintenant, on ne parle plus des, des, des, des bateaux euh, qui viennent de l'Europe, mais on parle de, de, de, de bateaux qui viennent euh, de la Chine, voilà. Pourquoi on accuse savez, en fait les Chinois bon, on, on accuse les Chinois parce que ce, ce, sont les, ce on peut les appeler des prénoms, à mon avis. Oui. Parce que les Chinois bon, ils ne ils viennent pas ils ne pas, pas d'accord avec le Sénégal pour venir pêcher dans eaux s'ils veulent, veulent pêcher dans les eaux, ils, ils vont... Il y a les Sénégalais, ce sont les Sénégalais qui vont dire que c'est leur bateau oui. et c'est leur société, ils, ils, ils pêchent. D'accord. Ce sont des prêts D'accord. De et et, et aujourd'hui, quelles sont les, les difficultés des, des pêcheurs euh, Qu'est-ce qu'il faut améliorer, en fait, Abdoulaye Réjoué euh, Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour sauver ce bon, bon. secteur, en fait Bon, pour les, pour les, les difficultés, je l'ai dit, tout à ils sont, elles sont énormes. Il y a énormément de difficultés au niveau de la, de la pêche. Et que, pour, ce qu'on ce qu devrait faire, c'est d'abord par rapport à l'identification des acteurs. On devait tendre à l'installation euh, de quatre professionnels. Aujourd'hui, je, je l'ai dit tantôt, tout le monde est pêcheur. Des, des gens qui n'ont jamais pêché, qui qui savent même pas nager sont devenus aujourd'hui pêcheurs. Pêcheur. S'il y a un problème à la mer, ils peuvent se nuire Tout ça, c'est des, des problèmes. En plus, euh, n'importe qui peut venir, euh, construire sa pirogue et aller, aller en mer. Et que l'autre problème aussi, c'est par rapport au, à l'administration. qui doivent accompagner les, les acteurs, ils doivent leur euh, donner des conseils. Mais vous, vous, vous faites le tour de, de, au niveau de, de, de, de l'administration. Ils sont sous-équipés, ils n'ont pas de moyens. De ni de ressources humaines, ni de ressources euh, euh, pour, pour exercer correctement leur le, le travail. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'il qu fallait régler. C'est un salaire qu'on attend le ministre euh, de la Pêche. Mm -hmm. C'est un salaire qu'on attend. D'accord. Abdoulaye Roger, je vous remercie pour la disponibilité. Merci, d'accord. Et, et je rappelle que vous êtes l'ex-secrétaire général du syndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture. C'est ça. C'est ça.